Déjà, Telus, En d'autres, votre fou pour tout pour. Mais je le mets, je On fait Gonti Piti, Gonti Video, qui partage. Gonsolda, M. Baron Tézan, qui publie Monsieur avec Piti Tliguen, bien Family. Et bien la dit aux frères, etc., n'a n'a toujours pensé à coûts. C'est même volo yo. Alors, ce qui est ce monsieur, mais pour qui ça m'a demandé, policie, au bout oui Parce que dans l'histoire, on chargeait traite Population doit vigilant. Genè ou pi picho nan mouvement, alors que centaine de bandilye. Ve yo, de temps en temps tout fon cheke téléphone yo. Et gen, de, gen kote police la prale. Même si la peuple la, Digicel, aide, aide. Bouye on téléphone dans zonsa yo. Pour pas yon contact ki fait même. Bouye on bag téléphone nan. Quitter seulement la police, il moyen accès pour communiquer. Mais si téléphone bouillé on dans zone, ça pas quitter communication passée même. Allez, pour gang parmi les gangs ben, ben, bandits, il y a des avec les bandits. Pas de comme ça. Quand a vidéo là, je pense un peu monde qui peut-être ouelé. Mais je ne vais présenter nous. Et puis, on qui est combat isolé. Alors que Tibiti a, quand y a eu le temps de là, Monsieur Son Tibiti aurait les wizgi Ouizgi se neg timoun, timoun village liye. Le Anel Joseph prend village. Monsieur quitte village à l'arrêté de Bissi. Où on sa monsieur fait, et ça pouwane go an, facile quand sa rentre de Bissi oui. Le Anel Joseph prend village. Monsieur quitte village à l'arrêté de Bissi. Monsieur le wisgi Travail monsieur, ça a été commencé à faire d'abord. C'est pas un série de nèg qui sont en troisième antenne sous moun pour yo kidnapper. C'est ça monsieur Tap fait avant. C'est ça te fait nèg ou te facilité pour lever moun sans problème dans zone joueur. Parce que Wizgy était là. Et bien, attention. Intention nous c'était à installer Wizgy comme chef dans début parce que monsieur, monsieur se ti moun village, Kale rete debi Monsieur kounké ren, Li kounké moun yo, Li kounké zon nan. <laughs> ay, ay, ay, A la moun debi si soume, O oh papa? Le fait que monsieur rete nan zon nan, Man vle ba monsieur Grad, Instale l kom chef. Kounya mapman de moun debi si, Pou yon bousquer côté kote wisgi te rete pour chercher l'autre détail est-ce que pas a l'autre connexion est-ce que pas gain mon nom même Kaila qui te fait bandacli qui fait partie de gang Eh Eh ben monsieur dans même vidéo soit on l'autre ne yo DJ Power que un pile moun connaissent que monsieur toujours dans non paquet émission mon monsieur en télévision radio Sky FM et cetera alors ce que les bandits yo et même j'avais Ed Laza, Ed Laza m'a contre nos monsieur là, qui n'ont pas de radio sky FM, etc., Ed Laza pour gens, et ont yo dou ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont ça, ils ont dit ça, a dit dit ça, yo, ont dit ça, ils ont dit c'est Wizgi, Mano va le mettre comme chef gang dans Debussy et puis mon Debussy levé camp et puis il dit bois calé. Donc il était une fois, hmm. monsieur était là, encore. Si mon village qui habitait Debussy ben. et qui continue a men débusi, bandi, oh. tujo, à men activité gang dans Debussy, qui a fontaine pour bandit, n'a a levé moun facilement dans toujours alors que jusqu'à ce que Mano soit il confortable, il a brailler installer monsieur comme chef gang dans Debussy. Et bien, mon Debussy d'où? mon fait pas de problème, bois calé il est Tériel, Télus, en don votre fou, il n'y a pas tout pour. Fais chalbè, fais chalbè, Tériel. Tériel, Télus.